Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me lève et j'ai cette réflexion où je me dis, c'est assez incroyable, à quel point on a cette croyance complètement limitante qu'on a besoin d'un événement extérieur pour nous rendre heureux, que cet événement extérieur est attendu comme un miracle afin d'accéder vraiment au bonheur. Alors on se dit je me sentirai complètement heureuse le jour où je rencontrerai cet homme ou cette femme qui sera l'homme ou la femme de ma vie. J'en peux aussi poser le fait de dire « Ah, le jour où j'atteindrai un certain nombre de chiffres d'affaires, à ce moment-là, je, je me dirai que ça y est, j'ai réussi ma vie et que je serai pleinement heureuse. » D'autres personnes peuvent aussi se dire « Moi, le jour où ma mère ou mon père posera s'excusera reconnaîtra ses torts à ce moment-là mon cœur sera libre et en paix et à ce moment-là je serai heureuse c'est assez incroyable en fait comment on a on prédispose les, le bonheur de cette façon-là où on se dit qu'à l'instant il y a quelque chose qui va se passer à l'extérieur de nous ça va contribuer à ce que nos, notre cœur s'ouvre à ce que le bonheur le, la paix la joie l'amour soit véritablement là dans notre cœur à l'instant, on, on est dans cette mécanique-là. On n'a pas conscience que on a tout simplement fait un choix indéniable, qui est de mettre notre bonheur sous condition. C'est le jour où. Donc, en attendant, on fait quoi en fait En attendant, ben, on attend. En attendant, on, on, on met un capital qui est incroyablement précieux, notre espoir. On met notre espoir en, en scellette. Et quand cet instant n'arrive pas ou quand cet instant est trop long, en réalité, on perd espoir, en réalité, on ne croit plus en la vie, en réalité, on abandonne notre rêve. Ou en réalité, ben, on va rencontrer quelqu'un sans, sans prendre le temps d'apprendre à connaître la personne. Euh, on abandonne nos grands projets euh, véritablement, euh, de, de, on peut, de gagner de l'argent par exemple, peu importe, mais ce que je voudrais vous dire par là, c'est que c'est assez fou, c'est assez fou, parce que j'ai longtemps fonctionné comme ça, me disant « Ah, quand mon cabinet aura, sera prospère à ce moment-là », et je me rends compte qu'en fait, le bonheur, le bonheur, même si on vous dit « le bonheur est intérieur » dans la spiritualité, j'aime bien, les gens disent « Ah, un bien-être intérieur, c'est comme ça que ça marche ». Oui, mais le bien-être intérieur, quand on a eu un passé de merde et qu'on a eu une histoire avec plein de blessures qui nous ont écorché vifs, comment on fait En fait, on est prisonnier de tout, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que ni l'attente d'un élément extérieur, ni l'attente de, de retrouver la paix, de guérir de toutes ces blessures n'est la solution pour l'accès au bonheur. L'accès au bonheur est un choix. L'accès au bonheur est une décision qu'on prend à l'instant. L'accès au bonheur est en réalité d'abord une autorisation, je m'autorise à être heureuse, mais au-delà de ça, c'est l'intention d'aller encoder cette information à l'intérieur de nous. On prend la décision de vivre dans l'abondance et on fait un atelier pour dire « Ok, je vais encoder en moi la, les, les, codes, les codes et la fréquence de l'abondance à l'intérieur, dans ma vibration intérieure pour pouvoir la manifester. Et, » Et en fait, je, je vais refaire le circuit. J'encode à l'intérieur de moi les codes euh, reliés à, à l'abondance euh, dans ma vibration intérieure je pose les actes pour pouvoir avoir un réceptacle d'accueil de d'accueillir cet argent que je vais créer et à ce moment là il y a des événements des opportunités qui vont me permettre de d'attirer de, de, de, l'argent à moi on a conscience qu'on peut fonctionner comme ça pour certains sujets pourquoi ce serait pas pour tout en fait en fait on comprend bien que la vie toute notre réalité extérieure n'est que la résultante, n'est que la matérialisation, n'est que le film que l'on voit à travers la matière de toute l'histoire, de tout ce qu'on écrit derrière, de tous les codes qu'on a écrits derrière. La question, en fait, quand on comprend ça, c'est quelle est l'histoire que j'ai envie d'écrire pour moi aujourd'hui Si aujourd'hui j'ai envie d'être heureuse, si aujourd'hui j'aspire à goûter au bonheur, en fait, il me suffit... D'écrire cette histoire, mais d'écrire ça veut dire d'encoder, tout est une question d'encodage en fait. Tout est une question d'encodage. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que je fais Je vais aller voir un thérapeute, un psy, pour déprogrammer euh, les, les blocages qu'il y a à l'intérieur de moi, afin de quoi rencontrer et d'attirer la personne. Donc vous voyez bien que le cheminement est d'abord intérieur. Tout passe par comment je vais... Quelle est mon équation vibratoire actuelle est-ce que mon équation vibratoire est vraiment sur la fréquence du bonheur pour que je puisse vivre des événements heureux et que je puisse vivre des bonnes choses à l'extérieur de moi La question, elle est vraiment... Je me rends compte en fait à quel point l'être humain fonctionne. On fait vraiment n'importe quoi. On fait vraiment n'importe quoi. <rire> quoi, mes amis, et on fonctionne vraiment à l'envers. On ne fonctionne pas du tout à l'endroit, on fonctionne vraiment à l'envers. On fonctionne dans le sens où on, on aimerait récolter le fruit d'un arbre sans avoir même planté la graine, ni encore plus prendre soin du terreau. Mais ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Et je, je comprends bien que le bonheur n'est pas une résultante. Le, le bonheur n'est pas un but, pardon. Le, le bonheur est le résultat, le résultat de cette intention. Vous allez donc poser une intention puissante en encodant des codes bien précis, qui sont les codes du bonheur, dans votre vibration intérieure, dans votre matrice, en créant un nouveau paradigme libre de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à ce jour, afin que vous puissiez créer une réalité extérieure d'une vie heureuse, d'événements heureux de rencontrer des bonnes personnes avec qui vous partagez des bons moments, de faire en sorte que la fluidité, que tout soit fluide et simple, que tout se vit vraiment dans le bonheur. C'est incroyable en fait de prendre conscience que le bonheur est avant tout la graine, la graine, la graine « je veux vivre le bonheur » commence tout simplement par une décision, une autorisation. Ça, ça commence par des phrases qu'on se dit en fait c'est c'est et c'est complètement indépendant de tout de vos blessures des blessures que vous avez là de, de, de l'argent que vous avez de tout et en fait c'est comme si euh... C'est comme si vous allez au restaurant et vous avez euh, le menu. Et dans le menu, il y a quelque chose qui vous intéresse. Oh, j'ai mon rouge à lèvres qui déborde. Dans le, dans, dans, dans, le, dans le menu, il y a un plat qui vous dites, moi, le bonheur, c'est le dessert, par exemple. Et vous dites, oui, mais moi, pour avoir le dessert, il faut que je prenne l'entrée, il faut que je prenne le plat, il faut que je prenne le fromage. Euh, non, si vous avez envie du dessert, vous commandez directement le dessert. Vous n'êtes pas obligé de passer, de commander le reste si ça ne vous intéresse pas. Et c'est comme si vous dites, oui, mais j'ai besoin de me prendre le reste, alors ça ne me plaît pas, d'attendre le plat, d'attendre que le plat arrive. Non, vous avez envie de dessert, puisque le dessert représente le bonheur pour vous. Vous commandez exactement ce que vous voulez et on vous le sert de suite. Et c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est juste une question de « je décide, je passe la commande à l'univers, je pose l'équation pour que l'univers traite l'information, et c'est comme ça que je veux que ça soit, et je veux que ça se passe maintenant, en fait. Ce n'est pas quelque chose que « je veux que ça se passe maintenant ». La seule et unique question, en fait, c'est que notre ignorance ne doit pas être une excuse, ne doit pas être une excuse pour déposer des conditions afin de l'atteindre, ce bonheur. Notre, pour pallier à ça, dans le « comment faire ?», comment faire pour passer la commande directe de quelque chose que j'ai envie de goûter dans ma vie qui est le bonheur maintenant ça s'apprend encoder cette fréquence du bonheur dans votre vibration intérieure ça prend c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme accès au bonheur pour vous permettre de vous déjà de vous de vous transmettre les codes justes pour la notion du bonheur et en même temps et en même temps de vous permettre de comprendre comment la mécanique fonctionne pour que vous puissiez cultiver ça au quotidien pour vous donc le bonheur quand on dit que le bonheur ça s'apprend au delà de d'apprendre à développer le ressenti du bonheur il s'agit véritablement d'apprendre à créer des événements heureux pour soi d'apprendre à créer une réalité extérieure qui soit fluide, remplie de bonnes choses et d'opportunités. Pour ça, vous avez besoin avant tout de savoir fonctionner avec vous-même, de savoir euh, utiliser vraiment, vous êtes comme une Ferrari, euh, l'être humain est comme une Ferrari, mais il faut apprendre à savoir la conduire. Et le programme Accès au bonheur est un moyen justement pour vous permettre d'avoir cet accès direct et de comprendre comment je peux comprendre ma propre mécanique pour que je sache où actionner, quoi faire sauter, qu'est-ce que j'ai besoin de déprogrammer pour vraiment que cet accès au bonheur soit direct et que ça puisse se faire maintenant. Pas demain, maintenant. Voilà. Donc, si ça vous parle, ce que je vous dis là, moi, je serai heureuse de vous accompagner. À partir du 23 avril, on part pour deux mois. Deux mois d'accompagnement, je suis auprès de vous. Pour... Euh, pour vous permettre après ces deux mois-là de contacter, c'est même pas de contacter, de vivre complètement dans le bonheur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je serais ravie d'être auprès de vous. Je vous dis à très vite.